Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tweet narratif. Aujourd'hui, nous allons parler d'une légende vivante. Oui, d'une véritable légende vivante. D'un auteur de génie. Que dis-je D'un demi-dieu. Oui, j'ose les mots devant vous ce soir. Dès le début de ce tweet narratif, j'ose les mots. Mais comprenez bien qu'on parle ici d'une forme d'art, d'expression artistique, qui dépasse l'entendement, qui dépasse l'imagination du commun des mortels que nous sommes. Je vais bien sûr parler du mirifique du grandiose, du brillant, de l'unique, un fan de Cyprien 1. Oui, un fan de Cyprien 1 qui a su se démarquer de la plèbe grouillante, informe sur cette plateforme incroyable qu'est Twitter. Et je pense qu'il est temps pour moi de m'incliner, de ne plus parler, de vous laisser profiter de cette prose incroyable, cette prose surréaliste qui ferait passer l'autre réamont pour du musso. Oui, encore une fois, j'ose les mots devant vous ce soir. Par exemple, regardez cette réponse à Squeezie. Squeezie qui est un youtubeur médiocre, il faut le dire. Barbotant dans les bas-fonds du placement de produits et de la médiocrité sur YouTube. Et heureusement qu'un fan de Cyprien 20 est là pour relever le niveau. Regardez plutôt. Wow, très smart ce que tu viens de dire, c'est tout à fait ça. Ah là, là on est vraiment d'entrée de jeu sur un niveau que je qualifierais de stratosphérique. On a d'abord cette blague, qui bien sûr, tout à fait hilarante, qui relève, je dirais, le niveau de l'humour de Squeezie, il faut le dire. Mais aussi et surtout, on a ces incroyables emojis aliens, qui vraiment forment une poésie d'ampleur jamais vue auparavant sur Twitter, et même dans l'histoire de France. Cela me rappelle les temps d'avant, les champs élysées c'est paris virevoltant sous les lumières au pied de la Tour Eiffel. C'est tout juste incroyable, mes amis. De plus, on peut voir que ce jeune et faible a liké son propre tweet, ce qui est une marque d'estime absolue qu'un l'auteur vis-à-vis de son propre art, également une marque des grands. Mais regardons plutôt un autre exemple. D'alourdir. Oui les amis, vous avez bien entendu, il est en train d'alourdir son téléphone. Cela me rappelle ce grandiose poète qu'est Guillaume Apollinaire. Plus particulièrement, son poème Hôtel, tiré de son recueil Alcool, dont voici un extrait. Le patron doute. Payera-t-on? Je tourne en route. Comme un toton. Je tourne en route. Fait ici immédiatement penser à l'œuvre de un fan de Cyprien I, que nous venons de voir. Et je pense pouvoir affirmer qu'employer un mot pour désigner un autre relève du pur génie artistique et poétique. Je te considère aujourd'hui. Ah, comme ah, le de... plus grand artiste là, que ce monde n'ait jamais vu Mais ce cher fan de Cyprien ne s'arrête évidemment pas ici. Ce serait bien triste. Continuons plutôt avec ce nouveau tweet. On peut voir ici tout l'incroyable talent de fan de Cyprien en termes de passif agressif. En effet, plutôt que de répondre à cette blague médiocre, il faut le dire, du non moins médiocre Hugo tout seul, eh bien un fan de Cyprien 1 a préféré une approche plus subtile, plus fine. Ainsi, il fait croire à Hugo que sa blague a été mal comprise. Alors qu'on sait tous bien, évidemment, qu'un génie tel qu'un fan de Cyprien a compris cette blague dans le premier coup d'œil. Cela va de soi. Oui, donc, on a une remarque, d'une agressivité latente, mais d'une efficacité incroyable, qui choque, qui choque, oui, le lecteur attentif et qui transcende l'œuvre et la bibliographie déjà très conséquente du grand infâme de Cyprien Mais enfonçons-nous plus profondément dans l'œuvre de ce grand génie du 21 XXIe siècle, si vous le voulez bien, mes chers amis. Un nouveau tweet qui nous montre les talents de ce jeune et faible pour la politique, en plus de la poésie et de l'humour. On peut dire, là, que c'est la marque des grands de ce monde. Ils ont plus d'une corde à leur arc. Et oui, les amis, la longueur de ce nouveau tweet incroyable est inversement proportionnelle à la profondeur en termes de portée politique et satirique. Je pense pouvoir affirmer que nous sommes sur un niveau jamais vu. Je ose encore les mots avec vous, mais j'estime que c'est important. Alors, les amis, pour être honnête, nous pourrions passer des heures à décortiquer l'œuvre incroyable de ce véritable dieu parmi les hommes, mais nous n'allons voir ensemble qu'un dernier tweet, après quoi bien évidemment. Nous allons vous inviter à consulter l'ensemble de sa bibliographie, de celui que l'on peut sans mal qualifier du plus grand auteur du XXIe siècle. Bibliographie qui est disponible bien évidemment sur son compte Twitter. Voici donc ce dernier tweet. 13 ans. Oui, oui, vous avez bien lu, vous avez bien entendu. Ce génie total, absolu, Transcendant est né après l'an 2000. Je pense donc pouvoir affirmer sans hésitation aucune que nous tenons là véritablement le nouveau Mozart, un jeune prodige et faible qui nous rappelle que le talent n'a pas d'âge et dont la précocité n'a d'égal que la capacité à écrire des textes d'une merveille sans nom. Oui, j'ose l'affirmer, ce jeune infâme de Cyprien hein, est la réincarnation combinée de Mozart et de l'autre et Amont. Et je ne peux que vous inviter, bien évidemment, à vous jeter de toutes vos forces de tout votre corps sur son œuvre que je qualifierais de tentaculaire digne de Howard Philip Lovecraft oui j'ose les mots encore une fois et c'est ainsi que se termine ce nouveau tweet narratif on vous demandera de laisser un like sur cette vidéo et ensuite de bien fermer ta grosse gueule de fils de pute ya rabbi alaskum Faraskum. ciao bye simir. Orange Mécanique, qui paraît n'être plus qu'un simple navet.